Salut j'espère que vous allez bien les photos. Moi, ça va, impeccable. Alors aujourd'hui, on va parler d'une moto. Qui, personnellement, j'attends pas du tout et qui, que je vous déconseille vivement d'acheter. Enfin, littéralement, c'est clair. Quand je fais des, des avis sur sur l'actualité moto, je vous donne toujours si c'est des coups de cœur ou si je ou, ou si je les ai pilotés ou si j'ai eu des amis qui les ont pilotés ou si par exemple, voilà, je vous conseille pas d'acheter. Euh, là, pas du tout. C'est, euh, je vais vous dire pourquoi, ça a été très c'est de, de la marque MASH. Alors, ceux qui ne connaissent pas MASH, c'est une marque chino chinoise. Hein. C'est euh, pas de la qualité, du tout. Pas du tout, c'est pas du tout de la qualité. C'est euh, du euh, Made in China bas de euh, Même si Made in China, en règle générale, ça reste de la merde. Mais là, c'est vraiment le caniveau. Euh, c'est vendu en France, hein. ça vaut trop trouver à vendre. Mais c'est euh, bourré de problèmes de fiabilité, c'est bourré de problèmes électriques. Euh... Euh, C'était moto dangereuse, littéralement. Il y, y a des boulons qui se desserrent quand vous roulez. Vous faites en permanence en train de dire si ça ne se desserre pas, il y a des forums entiers de personnes qui s'en plaignent. Je veux dire, se cacher de ça, c'est que vraiment, ce sont des gens qui ne connaissaient pas la marque, qui sont attirés par cette espèce, cet aspect vintage, rétro, qui croient rouler sur une Royal Enfield, mais qu'en vérité, ils se sont trompés. Euh, ils ont pris la mauvaise porte, ils ont acheté du MASH. Et MASH, c'est du chinois, euh, c est, c est, c est, ça vaut pas une clou et là ils ont voulu sortir pour euh, ce 2022 euh, la mach 400 blackside alors euh, j'ai oublié comment ça s'appelle le truc qu'on tire sur le côté euh, on remet une personne dedans euh, j'ai oublié mais bon vous regarderez sur internet le nom euh, ça me fait marrer parce que c'est une moto euh, qui n'a pas du tout évolué qui n'a pas du tout d'électronique hein, c'est toujours la même mach 400 donc, et ils ont adapté ça sur, en mettant ce truc à côté euh, c'est pas du tout adapté, la moto n'est pas du tout fait pour ça, c'est un monocylindre de 400 cm que... Attendez, je... je pense que j'ai coupé comme ça, sous les roues, là de... allez, on pas non plus exager. voilà. Euh, c'est une... un monocylindre de 400 cm, je, je crois qu'il est refroidissement liquide, ou refroidissement par lui, je sais plus trop Tout ça, ça ne m'intéresse que très peu, de... le moto chez MASH. Je... je crois que c'est du liquide hein. Mais euh, voilà, ils ont voulu faire une copie de ce que, ce, f... ce que faisait BMW pendant la seconde guerre mondiale Vous savez, avec les allemands, ils avaient, ils avaient beaucoup de motos comme ça euh, j'aurais été oui et d'accord si, si, si déjà c'était pas mal qu'il faisait pour commencer mais surtout si c'était un moteur minimum de 650 comme moi, centimètre cube, à plus même jusqu'à 1000 c'est même mieux parce que quand vous tirez un gros bousin comme ça sur le côté plus la personne qui se met dedans, je vous demande d'avoir une grosse cylindrée euh... Là, la, la moto n'est pas du tout adaptée aussi pour un fait, c'est qu'il faut que la moto ça soit de 1000. Je vous dis pourquoi, parce qu'il faut que le pneu arrière soit quand même bien large et le pneu avant aussi pour pouvoir supporter de, de tirer ça. Sinon, dans les virages, vous allez partir en savonnette et ça va, ça c'est pas du tout euh, adapté. C'est pour ça. Et là, ils se sont pas cassé le cul, ils ont pris leur même merde des mh 400 qui vendent depuis des années à des pauvres personnes qui, qui achètent ça et qui ensuite ont que des, que des galères avec. Et ils ont adapté un. Un hein, truc ça s'appelle sur le côté ils ont dit vas-y simplement pour rouler sur l'espèce de, de truc vintage en faisant croire aux gens que voilà c'est euh, c'est comme BMW à l'époque en vérité non c'est c'est juste euh, en vérité ça, ça garde l'image mais vous perdez toute la qualité donc moi je vous déconseille ça parce que déjà c'est hyper dangereux Si vous avez le pneu qui n'est pas du tout proportionné par rapport au machin que vous tirez sur le côté Vous, vous allez faire le au moindre virage De plus c'est des pneus chinois que vous avez à la base Donc c'est un qui en barre euh, Le moteur est un monocylindre euh, mono mono de, de 400 cm3 Qui n'est pas du tout adapté pour tirer ça Là il faut au minimum minimum, j'ai dit minimum à 10 cylindres, mieux un 4 cylindres euh, la motorisation n'est pas adaptée, le moteur n'est pas adapté. Vous allez vous allez plier votre moteur. Le monocylindre n'est pas fait pour tirer des charges, euh, mis à part des poids, mais à certains trucs, parce que voilà, c'est des poids de 500, 1000 cm3 là, c'est des c'est des poids de travail. Mais pour une moto lambda de monocylindre comme ça, vous lui collez un truc comme ça, c'est pas du tout adapté. Ou alors euh, vous allez user très très rapidement le moteur. Euh, donc, je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez pas rouler longtemps avec ça parce que vous allez faire surchauffer, vous allez l'user rapidement. Quel est l'intérêt au final? Surtout en plus, c'est encore des BMW qui l'avaient fait. J'aurais été le premier à dire, euh, bon, à la limite, parce que tout c'est eux qui l'ont fait à la base, c'est ont lancé ce truc, même euh, s'il y avait que qu'ils le faisaient. Donc, d'accord. Euh mais là euh, là je vois pas trop l'intérêt de, de, de surtout sur, une, marche, sur, une, sur une, une marque de type MASH qui est une marque chinoise qui, qui, qui, qui est réputée pour être de la merde hein, je veux dire. ça a des problèmes électriques, ça a des problèmes de fiabilité ça a des, ça a des boulons se dessert ça guidonne à haute vitesse, ça vibre à mort quel est l'intérêt là vous allez gaspiller votre pognon donc passez votre chemin, n'achetez pas ça euh, si vraiment vous êtes un gros fan absolu de ce genre de moto qui tire un, un truc sur le côté comme ça, essayez d'adapter ça sur votre moto ou alors euh, d'aller voir BMW, je sais pas s'ils en produisent encore, ça m'étonnerait de voir des anciens modèles. Mais ne, ne, ne, vous en, ne gaspillez pas votre fric à balancer dans, dans, dans, dans, dans nos matchs, ça vaut pas le coup. Euh, parce que beaucoup croient des fond de matchs avec Royal Enfield. Et ceux qui achètent des matchs justement, c'est qu'ils sont trompés de porte, ils voyagent une Royal Enfield et ils achètent ça. Pas que Royal Enfield a aussi une fiabilité à toute épreuve comme, comme les chinois, comme les japonais. Hein. Ça a beaucoup de mûle d'emmerde aussi, mais nettement moins qu'eux. Nettement moins, mais nettement moins, c'est le jour et la nuit quoi. Je veux dire Royal Enfield c est, c est, à la base c'était un lien, c'est des motos qui ne sont pas du tout performantes et euh, qui a été rachetée ensuite par les, les, les anglais mais bon c'est endurant c'est endurant c'est pas performant mais c'est endurant et ça reste plus d'avoir quelques petites tracasseries ça va ça reste quand même fiable c'est pas du tout au niveau d'une japonaise hein, pas du tout, mais ça reste fiable et là mâche c'est pas du tout fiable en fait. c'est de la saloperie là c'est du mid-in chintok euh, de, de bas étage de caniveau et là vous allez vous allez gaspiller votre fric acheter un truc qui qui n'a aucune espèce d'intérêt pour dire. parce que si vous aimez le, le look vintage, rétro ou bien rétro allez voir Royal Enfield euh, essayez d'adapter ça sur justement sur une Royal Enfield à ce moment là essayez de voir avec votre concessionnaire si vous pouvez adapter ce machin qu'on tire sur le côté mais euh, là sur une mâche non vous allez gaspiller votre fric et vous allez avoir que des emmerdes et même, même vous allez mettre en danger plus votre passager donc euh, aucun intérêt, aucun intérêt. Après, c'est vrai que niveau prix, je crois qu'elle vaut pas cher, je crois qu'elle vaut même pas dans les 7000 euros. C'est pour ça qu'ils il jouent sur ça. Voilà, ils essayent de pigeonner les gens. De toute façon, c'est facile dans la vie. Soit on, on, a les gens... enfin, on a les gens, soit on, on, on fidélise votre, la, la personne par, par la, la fiabilité et par la qualité, soit on, soit on, on pigeonne les gens en faisant baisser des prix comme ça. Ça, c'est un peu comme moi, je fais de la survie, c'est comme ceux qui achètent des couteaux chinois. Oui, les couteaux, ils valent, ils valent même pas 30 euros, mais c'est de la saloperie. Vous avez le fer qui se plie. Vous avez quand vous voulez vous aiguisez le couteau. Vous avez carrément la limaille de fer qui se barre. C'est de la grosse saloperie. Moi le mien, le dernier couteau que j'ai acheté, le couteau de survie vaut 150 euros. Et j'en ai pour mon argent. Le couteau, le couteau il est super efficace. Je peux, je peux carrément couper des bûchettes avec. Euh, et je peux taper carrément du bois sur la lame. Et il n'y a, a, a rien ne bouge pas quoi. Il se plie pas le couteau. Rien du tout. La lame elle, elle, elle se plie pas. Euh, là vous avez euh, vous avez le mash, voilà, c est, c est, ça vaut rien, ça vaut rien du tout. Donc voilà, maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne un avis subjectif, je vous donne un avis, comme on dit, vraiment pour pas vous tomber dans le panneau. Euh, S'il y a des fans absolus de la marque, euh, bah, tant mieux pour vous, mais je vois pas trop qu'est-ce que vous aimez dedans. Euh... Maintenant, on, si vous, vous êtes vraiment disposé à l'acheter, de toute façon vous ne m'écouterez pas, vous allez dire je vais l'acheter quand même. Mais moi je vous déconseille vivement d'acheter ça, surtout quand je vous dis la moto n'est pas du tout adaptée, que ce soit niveau pneumatique, niveau moteur et niveau même carlingue de la moto en elle-même, elle n'est pas du tout adaptée pour retirer ça. Pas du tout. C'est comme si vous, vous voulez que vous preniez un quad de, de sport pour, pour faire du travail et tirer des charges. C'est pas du tout adapté et c'est même encore pire que ça. Donc euh, c'est pour ça, euh, réfléchissez même à pas à deux fois, même à trois fois avant d'acheter et essayez de, voilà, de peser vraiment le pour et le contre, et vous allez vous apercevoir que Royal Enfield vaut mieux et encore mieux, même les motos BMW ou même encore encore mieux, les motos japonaises donc voilà écoutez, je vous souhaite bonne continuation, je vous remercie pour votre fidélité à tous et toutes et je vous souhaite un bon ride, ciao ciao